Avec Michael Escoffier, en fait, euh, on a commencé à travailler ensemble. Quand euh, il m'a envoyé un, un mail, il avait vu ça n'existe pas en librairie. Et euh, je pense qu'il est tombé amoureux. Ça, ça part toujours de, de, de ses idées, de son texte. On essaie de trouver euh, comment l'améliorer ensemble. Après, je fais le crayonné. Une fois que j'ai fait le crayonné, lui, me dire aussi des choses sur mon crayon tant qu'à faire autant dans l'écriture que dans le dessin en fait il y a des choses qui viennent de l'un et de l'autre donc une fois le livre fini des fois on sait plus qui a imaginé tel dialogue ou, ou proposé telle chose pour le dessin ou, et donc c'est vraiment là où ça se où c'est amusant quand on fait un livre c'est vraiment plutôt une, une histoire en fait une énergie d'histoire et puis qui fait que Là, ben, on se retrouve avec un enfant parfait, on va devoir se questionner là-dessus en fait. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait pas qu que... À quel point il est parfait À quel point il est exaspérant Et en se questionnant sur le côté parfait, il a fallu se questionner sur le côté un peu... Euh, savoir si ses parents étaient parfaits aussi. Savoir à quel point ils allaient devoir euh, être intrusifs finalement dans, dans sa vie à lui. Et à quel point lui aussi allait intervenir sur leur vie à eux. Euh, pour le dessin, euh, cette question de l'enfant parfait était un peu compliquée en fait. J'ai essayé de voir euh, si ça m'évoquait quelque chose directement et le premier euh, personnage que j'ai commencé à dessiner en fait était euh, trop parfait, enfin il était même plus parfait, il était un peu exaspérant, un peu pénible en fait, il faisait trop euh, presque robot en fait, c'était euh, trop lisse. C'est un peu comme quand on doit dessiner une princesse. Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit comme ci, et tout ça. Et en fait, dès qu'on se dit qu'il faut que le dessin soit comme ça, tout de suite, on crispe un peu, on se retrouve avec un truc soit trop stéréotypé et qui n'a aucun intérêt. Et donc, il faut réussir à se détacher un peu de ça et de chercher vraiment une vraie, vraie réponse. À chaque fois que je lis les, les textes, de, que ce soit de Michael ou de Jean Leroy ou de enfin, n'importe quel auteur en fait, je commence toujours par essayer de trouver euh, le personnage principal. Donc il y a des recherches de techniques, de, de couleurs. Il y a, il y a toujours ce, ce questionnement de savoir si je vais le faire à la peinture ou si je vais faire euh, la couleur à l'ordinateur euh, comme, euh, comme je fais euh, d'habitude. Là, il y, a, il y a carrément à chaque fois le même personnage mais en changeant de crayon à chaque fois ou en essayant au pinceau, à la plume, au, au crayon, au, au crayon bique. Enfin voilà, donc il y a tout un tas d'essais et finalement l'ancrage sera fait à l'ordinateur. À un jour près, on choisit une technique ou on choisit une couleur qui va complètement changer l'aspect du livre en fait. Il y a toujours des, des nouvelles idées, toujours, euh, toujours de quoi faire, même, je pense, pendant, pour au moins 10 ans, facilement.